Enfin, on a des infos sur 9.1, le prochain patch sur World of Warcraft. Parmi ça, on a des tas de nouveaux trucs. On peut tester sur le PTR 9.1, on va pouvoir tester le nouveau raid, on va pouvoir tester les nouveaux donjons, la nouvelle zone et compagnie. Mais outre ça, il y a déjà pas mal de modifications d'équilibrage qui ont été annoncées. Et il y a du lourd, il y a du très très gros, du, du gros nerf. Ouais, il y a du gros nerf, de la grosse pelle. Si t'es curieux de savoir ce qu'il y a et d'avoir mon avis, c'est moi. On va commencer par le DK, mais à l'habituel, je te sous-cheat la vidéo. Donc si t'es intéressé par démoniste, tu vas sur démoniste. Mais, mais vas-y doucement, vas-y doucement, tu vas sur démoniste, parce que ça va être un peu chagrin. C'est parti pour le DK. Donc déjà, tous les tanks ont, eu, ont été améliorés, parce que tank, ça ne tanquait visiblement pas assez. Ça a plus 10% de réduction de dégâts pour tous. Donc c'est également le cas du DK100. On a une modification au niveau du talent d'honneur pour le DK givre Ce talent d'honneur, un petit peu... Euh, on va dire cancer, hein, qui faisait en sorte que les ennemis proches de toi, ils ont une réduction de récupération de cooldown, ce qui est très très chiant quand tu es contre un qui c'est assez marrant quand tu es DK par contre, hein, pas se mentir. Ça a été modifié qui fait que les ennemis qui sont proches de toi désormais, ils sont dans l'hiver, ils ont un peu froid, et du coup ils ont une réduction de portée sur leur spell et leurs compétences de 30%. A voir ce que ça peut donner, honnêtement ça peut être clutch, parce que tu as Chain of Lights, Grap etc, du coup potentiellement ton healer peut être hors de situation de contrôle. Où il peut y avoir des trucs assez sexy à faire en termes de composition, de play, de, de setup à faire à ce niveau là. A voir ce que ça va donner, en tout cas modification de Sterling d'Honneur. Ensuite on a du coup les modifications au niveau du Orange carving power, c'est à dire que en gros il y a 4 nouvelles légendaires, une par congrégation. C'est la nouveauté, au niveau de Shadowlands. ils se sont dit on va faire des légendaires par congrégation me demande pas si c'est une bonne idée en tout cas c'est ce qu'ils ont décidé de faire on a du coup celle légendaire donc c'est une légendaire hein, donc faut, ça demande de sacrifier l'ancienne légendaire si on met cette légendaire on, rappelle. on a celle au niveau des necrolords donc qui est massivement jouée par la plupart des décas surtout les DK impi donc Abomination Libre, donc ton pouvoir de congrégation qui fait que t'es tout ouvert tu grappes partout autour de toi, etc. Quand t'es Necro Lord, 10 minutes de cooldown, tout ça, a une durée augmentée de 4 secondes. Et sa fréquence à laquelle ça te donne ton proc de Runic Corruption, de Rim ou de Bone Shield, suivant ce que tu joues, est augmentée de 2 secondes. De plus, les ennemis que tu attires subissent 10% de dégâts supplémentaires de ta part pendant 12 secondes. Alors autant la durée augmentée, en vrai, euh, bon, voilà, tu vois, genre, c'est pas incroyable. Mais par contre, le fait que tu veux mettre un debuff qui fait que tu te augmentes tes dégâts de 10% pendant 12 secondes, en vrai, alors encore une fois, ça demande de retirer les autres légendaires. Mais c'est fort, parce que dégâts un p c'est ultra bursty. Là, je vais te prendre le premier sur Lingering Destroyer. Bon, euh, 3 minutes 40 de fight, 7700 DPS, hein, logique, pas de problème jusque-là. Si tu regardes rapidement sa petite courbe de dégâts, à lui, ça donne ça. DK1P, ça burst de ouf, ça monte à 30k en mono, sans aucun souci. Et après, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, ça fait des dégâts constants, mais bon, euh, voilà. Donc le fait d'augmenter de 10% tes dégâts sur ta phase de burst, là, sûrement tu passes de 30 à 33 cas. C'est beaucoup, du coup, c'est beaucoup. Euh, parce que c'est une, une classe qui burst, et du coup, augmenter ton burst peut être intéressant. Donc en vrai, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner en sim, peut-être ça va être juste une légendaire ou en mode... Bah non, c'est pas mauvais en mono, c'est pas mauvais en multi, tu peux la jouer dans les deux cas... Donc, ça se passera peut-être pas devant les généraux mono, peut-être pas devant les généraux multi, multi je sais pas trop, à voir ce que ça va donner. C'est. à voir. On a également la modification au niveau. enfin, nouvelle légendaire pour Kyrian sur DK, Donc, Kyrian, DK tu joues en tank potentiellement. Voilà, si tu as envie, tu peux jouer Kyrian en tank, c'est ce que tu joues en début d'extension, maintenant il y a un peu moins de besoin quand ton Shackle un devoir se répand, donc en gros, c'est une dot de cible et qu'il a des chances de se répandre sur les ennemis un petit peu derrière. Quand il se répand, tu gagnes une rune et tes dégâts sont augmentés de 2%, ce stack jusqu'à 10% pendant 10 secondes. Donc déjà faut il faut qu'il se répande, donc les situations de mono, bah, ça marche pas, et ensuite, bah du coup, tu as quand même le côté RNG, tout ça pour avoir une augmentation de dégâts pendant quelques temps. Sur une spec, de toute façon, tu ne joues pas en DPS, bon, <rire> je pense que tu la créeras à hein. part, on a également, ça c'est un petit bug, c'est au niveau des matchs, donc whatever. On a également la nouvelle légendaire quand tu es 20 tirs, donc pour rappel, 20 tirs, tu fais euh, ton AOE qui fait que tu réduis euh, ta, ta de l'esquive, et en plus tu vas générer masse de runic power, de RP. Quand ton farming miss se termine, tu vas faire des dégâts d'ombre autour de toi, euh, jusqu'à 5,5, et ça te gain, euh, soigne pour 25% des dégâts faits. Les dégâts sont augmentés de 2% par chaque point de, run, de, de RP, de runic power, de puissance runique, que tu as dépensé pendant qu'il était actif. Sachant que le but de ce truc, c'est de l'activer et de dépenser ta puissance runique. Que tu sois en build syndragoza parce que du coup, ça va générer masse, et du coup, ça te fait un très très long syndragoza ou que tu sois en dégâts tank, tu vas de toute façon la générer ta unique power, parce que ton but, c'est de la dépenser, c'est en général. Donc, voir le dégâts que ça peut faire, après, le fait que ça arrive après ce pouvoir-là, sachant que c'est potentiellement déjà trop tard, parce que tu l'utilises pour setup, pour augmenter son Sidragosa, etc. Est-ce que le fait que ça arrive à la fin, ça te sert vraiment en que pourquoi pas, mais euh, t'as quand même des bonnes légendaires autres, donc euh, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ça Honnêtement, je pense pas, mais à voir sur la suite. Hein. Ensuite, on a au niveau des fées. Donc pour rappel, ça remplace ta mort et des compos et ça augmente ta force de 2%, 4%, 6%, 8% pendant que t'es dedans. La force que tu gagnes de ta mort et des compos est du coup augmentée de 1% et dure pendant 2 secondes plus longtemps. Pendant que tu restes dans ta mort et des compos, ta génération de puissance de ruines est augmentée de 20%. Donc ça tu joues quand t'es en dégâts givre oblitération. à peu près tout. Est-ce que ça suffira à la faire se jouer comparé au fait que bah du coup tu prends la légendaire qui augmente les dégâts de ton identissement et qui fait que t'as des chances de regagner des runes Je pense pas en vrai. Je pense pas mais euh, à, voir, hein, à voir ce que ça peut donner. Au niveau du DH, on est un léger nerf très léger au niveau de chaos strike, le conduit qui fait que t'as la frappe du chaos et des chances de refrapper une autre frappe du chaos. Donc euh, voilà, bon. là c'est 14,5 à 12% donc c'est quand même un nerf mais euh, voilà, Donc, comparé à ce qu'ils ont mis sur les autres classes honnêtement ça va, on a augmentation de clé tatou qui mitige désormais 20% de base au lieu de 10% parce que ça a été augmenté de 10% comme les autres trucs ce qui est vraiment beaucoup, hein, 20% de mitigation passive de tous les, tous les dégâts pour le DH tank des modifications de texte ensuite on a le druide, alors le druide il a pris, enfin c'est un druide qui tu peux pleurer, tu peux être chagrin c'est parti, on a un up au niveau de full moon qui désormais a un cooldown plus court mais tu jouais déjà pas on a Solstice qui fait que pendant les 6 premières secondes de ton d'éclipse, tes étoiles filantes euh, touchent pendant euh, 220% plus souvent au lieu de 300% plus souvent. On a Stellar Drift qui fait que euh, du coup Météor fait désormais non pas 15% de dégâts supplémentaires mais 25% de dégâts supplémentaires et te permet de casse pendant que c'est actif. Désormais ça a un cooldown de 15 secondes, avant ça en avait pas. Donc ça augmente un petit peu, mais il y a un cooldown. Et au niveau du ring-carving power, donc du pouvoir Balance of all things, donc la légendaire qui était surjouée en acquis, hein, qui est très forte depuis le début de l'extension, il avait passé de 50 à 40. Désormais, le fait d'entrer en Eclipse augmente tes critiques d'Arcane et de Nature, non pas de 40, mais de 24%, et ça diminue de 3% par seconde, avant c'était 8% par seconde. Mais bon, autant te dire que du coup tu balances tout dès que tu le fais proc, là euh, t'arrives déjà beaucoup plus bas, ah non, pas douter, c'est un nerf. Au niveau du SP tank, on a l'augmentation des réductions de dégâts de 10% de base. Donc ça, c'est sur tous les tanks, donc ils l'ont également mis sur le druid tank. Et on a un nouveau talent d'honneur pour le Druid resto, qui fait que ta tranquillité désormais ne peut pas être cut, si tu le choisis. Et les effets sur le soin, sur la durée de hot, sont augmentés de 200%. Sur la durée, euh, donc euh, tu peux toujours être stun, tu peux toujours être gauche, tu peux toujours être euh, dragon breast, tu peux toujours être whatever. Cependant, effectivement, du coup, tu peux plus être cut pendant. Est-ce que ce sera pique Pourquoi pas Peut-être dans des situations de 3v3, tu sais qu'il n'y a plus de stun, tu sais qu'il n'y a plus de machin, tu sais qu'il ne peut pas être cut ou fear. Tu dis, bon, bah, allez, vas-y, c'est parti, on pète la tranquille et euh, tu ne pourras pas être cut pendant. Pourquoi pas ouais. À voir. Au niveau du hunt, aucune modification, à part des modifications de texte. Donc euh, voilà. <rire> le chasseur, c'est ira Au niveau du mage, on a l'aspect arcane qui a un PvP multiplayer qui a été augmenté donc 20% de dégâts supplémentaires sur la déflagration des arcanes en PvP qui est conséquent. Mais arcane en PvP c'est dur parce que euh, t'as qu'une école de magie donc euh, si tu te fais cut, tu peux pas blink, tu peux pas vol de sort, tu peux pas mettre ton shield, tu peux pas mettre les plumes. Enfin, c'est roulou, c'est relou, surtout les plumes. Hein. Donc, ensuite, euh, talent d'honneur, tu as un nouveau talent, l'Arcanosphère. Crée une sphère, donc 45 secondes de cooldown, tu le canalises. Crée une sphère d'énergie d'Arcane qui te fait gagner de la puissance en 4 secondes. Quand tu le lâches, la sphère passe à travers n'importe quelle barrière. Ça knock les ennemis back, donc ça les repousse en arrière. Et ça fait 120% de spell power x 4 dégâts d'Arcane. Alors, c'est beaucoup de dégâts, mais tu le canalises. Euh, par contre, ça va loin, ça va jusqu'à 60 mètres à voir, euh, j'ai aucune idée en vrai de ce que ça peut donner. Enfin, c'est une canalisation et c'est dur de faire des canalisations en PVP, surtout quand t'as deux cacs sur la tête et un chaman derrière, mais bon. Et euh, kleptomanie, donc le fameux talent d'honneur hein, qui permet de voler tous les sorts de la cible, n'est désormais plus possible d'être fait en frost, en feu, mais que en arcane. Klepto ne sera désormais possible plus qu'en spé arcane. Pas en feu, pas en givre. Klepto, bordel, le truc de base, le truc qui te permet de voler tous les sorts de la cible. Et euh, euh, désormais, elle coûte en plus 300% de mana supplémentaire. Donc là, c'est un énorme nerf du mage en PvP. Hein. Donc tu peux plus faire klepto, sauf si tu en arcane. De contrôler les trous des compagnies. Et puis bah, c'était trop bien Klepto hein c'est conséquent hein, ce nerf sur le mage hein. Vraiment il est conséquent ce nerf en PVP hein. Énorme nerf Au niveau de l'aspect feu Alors là on part sur des nerfs euh, en voiture Voilà, vas-y hein, si je te mets euh, des pieds bouche strike donc choc de flamme Donc le truc que tu utilises pour DPS en zone hein, C'est ton sort de dégâts de zone C'est comme ça que tu fais tes combus hein, Tu fais tu fais, euh, tu fais, euh, tu fais brûlure Très, un choc Très, très, un choc Phoenix flame, pouvoir d'effet Tu en mets un trait, choc Phoenix flame, très, choc Enfin choc, choc, choc, choc Ton but c'est de mettre un max de choc de flamme Et avec gerbe de flamme et ça fait trop mal Ok effectivement tu montes très haut Moi genre mon match de level il monte à 40k sur les packs sans aucun souci. Mais bon euh, Quand même 60 à 40, 54% de spell power c'est énorme On se rend pas compte c'est pas 6% de nerf hein. C'était 60% ça passe à 54% C'est énorme le nerf qu'ils ont mis dessus Énorme Et en plus gerbe de flamme Elle prend le même tarif et en plus de ça, petit bois, tu joues maintenant, petit bois, voilà, le petit bois mignon, qui fait que tes boules de feu, tes pyro, tes fire blast et tes flammes du phoenix en critique te réduisent le cooldown de ta gombu de 1,5. C'est passé à 1 seconde, c'est énorme comme nerf. 1 seconde, 5 à 1 seconde. Genre. <rire> Ils sont dit je, je comprends pas qu'on puisse autant mettre au sol une spin, ouais. Pas autant. Genre, ça, c'était suffisant. <rire> mais ça, plus ça, plus ça, enfin quand tu joues un genre de mâche feu, honnêtement, ça te décourage, quoi. Parce que ça, ça va vraiment faire des combus beaucoup plus longs à revenir. Hein. Alors, je dis pas, hein, ma feu c'était fort. Hein. C'est fort en PvP, c'est fort en plus, c'est fort en raid. Plus, fort en, en raid. Enfin, c'est OK en raid, OK plus en raid, mais c'est pas, voilà, pas ultra top 1. Mais euh, à ce point-là... Alors, ouais ouais ok bon, bref On a également une modification au niveau de Control Burn, le talent de PvP d'honneur N'hésite pas à te dire ce que t'en penses en commentaire évidemment, qui fait que ton Ignite, donc euh, ta maîtrise quoi en gros, fait des dégâts, euh, ça si c'est des dégâts 100% plus vite, mais ça se spread plus euh, à part si Combustion est active Bon de toute façon plus de spread à part si tu fais Flammy Phoenix Et désormais ça fait 100% de dégâts supplémentaires pendant que Combustion n'est pas actif Bon de toute façon vu que euh, t'as pas de dégâts pendant que t'as pas de Combustion euh, à quoi ça sert, je ne sais pas, t'as un nouveau talent d'honneur, Ring of Fire qui fait que tu mets un ring, un anneau de feu, bon, ça peut être marrant, j'ai hâte de voir un petit peu la visualisation et qui fait que les ennemis qui rentrent dedans se prennent 24%, une dot qui fait 24% de leur vie en 6 secondes et c'est 2 secondes de cast Je sais pas trop ce que ça peut donner sur un setup, à la place d'un Ring of Frost peut-être euh, sur un ship où tu mets le Ring of Fire et du coup tu mets une dot et tu pars en combu et tu vas vite je sais pas à voir ce que ça peut donner. Au moins, tu break pas direct, j'imagine. Tu break à partir de la première date. Et t'as Word in Flames, qui fait que, en gros, ton Flame Strike réduit le cooldown de ton Flame Strike de 50% et augmente ses dégâts de 3% pendant 3 secondes. Mais bon, le Flame Strike en PvP, enfin, euh, <rire> je veux dire, euh, voilà. À part euh, dans les situations de niche, pour des fufus, euh, sinon tu l'utilises pas, évidemment. Donc, euh, je, je ne sais pas trop quel est le but de la manœuvre. Et en plus de tout le reste, hein. T'as également un nerf d'Infernal Cascade, donc ton conduit principal, qui fait que tu maintiens pendant ta combustion, qui fait que pendant que ta combustion est active, ton trait de feu te, gagne, te donne non plus 9 de base, mais 7% de dégâts de feu pendant 5 secondes, ce se stack jusque 2 fois. Donc en gros, le but de tes combustions, c'est que tu fais, euh... par exemple en mono, tu fais euh, boule de feu, et pendant ta boule de feu, tu fais combustion, très très... Tu fais une pyro, t'as boule de Faris, tu refais une pyro, et dès le début, en fait, tu te mets à deux stacks de de Cascade, et tu les maintiens pendant toute la durée de ta combu. C'est pas dur à être fait en mono, c'est pas dur à être fait en multi, c'est... Tu maintiens, voilà, tu maintiens, et donc, en gros, jusque-là, tu avais, oh, par exemple, sur un rang euh, un rang, euh, 4, enfin, voilà, tu fais, genre, facilement, genre, sur mon match, j'ai 14,4% de... D'augmentation de dégâts x2 Donc 28,8% 28, D'augmentation de dégâts de feu Pendant combustion Donc euh, tout est dégâts quoi Donc t'avais 30% de dégâts supplémentaires pendant ta combu Et du coup bah ça te faisait des grosses combus Là par exemple à la place d'avoir 28,8 Tu vas passer à 22,4 Pour le même rang C'est énorme Ça plus ça Plus... Bah, mais, mais, mais pourquoi à ce point-là Genre, même Kleptomanie, ils l'ont retiré, genre, je fais du PVP, du Pv, tu fais tout, tu, tu, ils l'ont démonté le mage euh, feu. Hein. Ils l'ont, mais ils l'ont pris, ils l'ont brisé, ils l'ont cassé à mon vite Pourquoi Space frost talent d'honneur, burst of cold, euh, désormais, euh, docteur Frost Nova, reset désormais le cooldown de ton cône de glace, qui augmente ses dégâts, non pas de 400, mais de 600%, à voir si ça suffira... Ta Frostbolt fait désormais 75% de dégâts supplémentaires sur les cibles gelées au lieu de 150% avec Deep Shader. Et Ice Wall, qui est nouveau, donc conjure un mur de glace de, qui, est, qui est long de 30 mètres, qui bloque la ligne de vision. Oh, let's go, c'est le mur d'Anivia. C'est le fiston de mur d'Anivia, ça. Le mur à 40%, euh, 40 de tes maximum de points de vie et dure pendant 15 secondes. Donc t'as le mur d'Anivia, qui bloque la loss évidemment. Le mur d'Anivia 1,5 seconde de casse par contre C'est pas comme Anivia qui le pose direct Ça va dépendre des maps hein. Ça va ultra, ultra, ultra dépendre des maps et des compos Est-ce que ça peut être fort J'en sais vraiment rien Ce qui peut être marrant c'est genre tu peux t'enfermer Tu peux t'enfermer avec tes potes et drink euh, Tu peux bloquer des, des points clés de la map Sur pas mal d'arènes, hein, Sur euh, Lord Aeron Sur... Euh, sur pas mal de maps comme ça tu peux bloquer et du coup ils vont devoir péter le, le mur de glace qui a 40% de tes maximums de points de vie. Donc qui se pète assez vite quand même, mine de rien. Bon, du coup les mecs vont devoir mettre des cooldowns dessus. Oh j'ai hâte de voir. Je pense qu'on aura des vidéos marrantes avec ça. Moi j'aime bien ce genre d'up de... par contre, ça, ça, ça me fait marrer. Donc euh, Les hyper. images miroirs, euh, Pas de modification, je sais pas pourquoi c'est apparu dessus. Et ils ont retiré le talent d'honneur, qui faisait que les dégâts magiques sur le temps te faisaient moins de dégâts. Ouais, de le retirer complètement. Hibbi Et ensuite, on a quelques nouveaux pouvoirs légendaires basés sur les congrégations, qui sont affichés ici. On a celui sur les Necrolords qui fait que... Euh, donc tu deviens un squelette, tout ça. Qui fait que ta boule de feu, ton éclair de givre et ton arcane blast ont une chance de te transformer en... squelette. Pendant 8 secondes. Euh, pendant que tu es dans la forme du squelette... Les augmentations de 1% pour chaque ennemi que tu touches avec ta boule de feu, ton éclair de givre ou ton déflagration les arcanes Donc ça tu joues pas en givre parce que ton éclair de givre fait pas de dégâts, tu joues pas en feu parce que ta boule de feu fait pas de dégâts Ce qui te laisse arcane, là où as effectivement ta déflagration des arcanes fait des dégâts Cependant arcane c'est une spé ultra burst Ok on va pareil se faire plaisir, hein, mater un mage arcane Pour le plaisir parce que c'est assez mignon Si on va checker un petit mage arcane, imaginons un mage arcane N'importe quel mage arcane sur Hungering Destroyer par exemple, Sheikah 8 AMP Billion, ça me fait marrer, il me fait penser à 2 million, c'est parfait. Donc MP Billion, tu le cliques, tu regardes sa courbe de dégâts, voilà. <rire> c'est vraiment énorme. Bon, il monte à 35k sans souci, il redescend, il redescend, il remonte, il redescend, il redescend. bref. Autant te dire, il n'y a aucun dégâts qui sont rentrés hors burst. Ça, c'est le match Arcane. Donc avoir un proc random... Ça te sert à rien, ça te sert à rien, ça te sert à rien. Et imaginons une situation de multi où là tu peux avoir ton truc qui se spread et ça peut être un peu plus utile. Bah tu ne fais pas Arcane Blast en multi, tu fais Explosion des Arcanes. Euh, ouais, tu ne fais pas Arcane Blast en multi. Donc <rire> est-ce qu'il y a un intérêt à cette légendaire D'après moi, aucun. Et sinon, on a Sinful Delight, donc quand tu es 20 tiers, donc ce qui est joué uniquement par mage Frost en mono, euh, donc généralement les mage Frost, mais surtout Mash Frost en mono. Qui fait que euh, du coup, le fait de consumer idéclair ou un stack de euh, trait de feu ou euh, ton proc de gel mental, il me semble, hein, parce que c'est pas écrit là, mais bon, bref. Ça réduit le euh, cooldown de Mirror Aftermath de 3 secondes et du coup, Mirror Aftermath, si c'est dispel, le cooldown est réduit de 45 secondes. Tu le récupères plus vite. Après, franchement, les légendaires, elles sont bien en frost. Enfin, Plusieurs et tout qui sont cool honnêtement, alors la légendaire 20 elle me semble vraiment pas incroyable. Hein. à Avoir euh, si un expert magique passe par là et me dit ouais mais dans telle situation mais euh, en soi euh, <rire> ça me paraît vraiment pas fou. Hein. Du côté du moine, évidemment 10% d'augmentation, enfin euh, de réduction de dégâts pour le moine tank, parce qu'il en fait pour tous les tanks, on rappelle. Au niveau du moine il... au niveau des talents d'honneur, on a un nouveau talent d'honneur qui fait que quand tu dispelles. Un de tes potes, ça, ça augmente les soins qu'ils qu vont recevoir de ta part de 10% pendant 10 secondes, ça tac jusque 3 fois. Ah, c'est pas mal en vrai. Ouais. Donc quand tu dispelles, du coup tu vas faire plus de soins sur la cible, si tu prends ce talent d'honneur, beaucoup de nouveaux talents d'honneur, hein, en Pour Mistweaver, là, ils sont attaqués. Hein. Ils ont envie que ce Mistweaver revienne en arène. Hein. Donc tu as également un autre talent d'honneur qui fait que tu te dématérialises pendant le... Oh Dans le Mist, pendant que tu es stun, qui réduit les dégâts subis de 40%. Ok. Monk, monk heal, prochain patch en arène, let's go. Monk heal, prochain patch en arène. This is a thing. Ça réduit les dégâts que tu subis de 40% et se remet en 3 secondes. Oh tu vas pouvoir utiliser un CDDF pendant que tes stun en moine heal. What the fuck Let's fucking go en fait. Moine heal qui va pouvoir être joué en arène. C'est ça qui leur manquait au moins heal. C'est la pain tu pendant que tes stun. Oh, ça va être strong, hein. Au Oh Heal il va revenir de ouf. Hein. En vrai c'était jouable, hein. ils en ont déjà joué un petit peu en AWC hein, chez les dernières compètes d'arène Oh Et réduit le cooldown de ton transfert De 20 à 15 secondes Oh la la la la Transfert peut désormais être cast si tu es stun Si tu prends le talent d'honneur Pendant que tu es stun Oh la la la la Et le cooldown est réduit si tu ne l'es pas Oh tu peux TP pendant que t'es stun. Oh, mais là, ils se sont dit le monde qui va revenir de ouf. Hein. Ils se sont dit putain, on va lui mettre plein de trucs là. Ah, les rogues, ils vont, ils vont galérer. Hein. Regain et uh, cooldown de regain est réduit de 50% et, au, et donne une immunité aux dégâts magiques et aux effets négatifs en 2 secondes. Putain t'as une immune, euh, un peu comme la, la MS du, euh, du DK quand tu fais regain. Ouais. Alors ce sont des talents d'honneur, hein, tu ne pourras pas tout prendre à la fin, hein, mais euh, quand même. Hein. Augmente les soins non non et du coup désormais, pendant que Soothing Mist est canalisé, ok, Expiration du Mal euh, a son soin qui est augmenté de 15% et retire un effet magique, un effet de maladie et un poison de la cible. Ça se stack à chaque fois que Soothing, euh, il a la cible, donc ton Expiration du Mal va faire beaucoup plus de soins et retirera plus de choses. Ah oui d'accord ok non c'était autant pour moi tout à l'heure du coup c'est euh, au niveau des talents d'honneur hein, du coup euh, Thunderfuck Justy, hein. ok C'est là où du coup ça te permet de, euh, désormais de le faire sur les cartes de jet qui vient mon knockback Et le faire sur l'essence monte qui augmente ta vitesse de déplacement de 70% Et te donne une immunité au déplacement Alors, Déjà que tu te déplaces vite, t'as les réductions de transfert, tu peux faire les trucs contestés Mais ça va être trop fun de jouer moins il heal sur, euh, sur le prochain patch hein. Il va y avoir de partout hein, ça va être trop fun en hein. vrai c'est en vrai c'est déjà fun à jouer en arène hein. C'est déjà trop fun, t'as déjà une mobilité de ouf Et genre leader qui a de la mobilité c'est trop bien, c'est juste trop bien de base Comparé à Paladin, prêtre, chaman ou t'en vas pas trop, là tu vas devoir faire kiffer quand même. Et ça te donne en plus une imité euh, au truc qui te slow, oh là Ça va être intra-unattrapable, ça va être un tu joues ça, tu, tu les guerriers, des rocs, des machins, ils pourront jamais Oh là et imagine les palarites, ils toucheront pas non plus hein. Ok, grosse modification au niveau du moyen en PvP en tout cas. Tadin En tant que les dégâts sont réduits de 10%, c'est tout. Bonjour, c'était pas Tadin. Prêtre Spirit Shell passe de 1 minute à 1 minute 50 de cooldown. Donc là, en gros, ce qu'ils si ont dit, c'est que Spirit Shell deviendra une utilisation niche. De niche, et ne sera plus insta sélectionné et ne servira que dans certaines situations très spécifiques. Sinon, tu ne joueras pas Spirit Shell. Donc, pour rappel, à l'heure actuelle, Spirit Shell c'est massivement, massivement, massivement joué par les discos. Il est passé de 100 à 80%. Et ça te permet, tu sais, sur une minute de cooldown, d'avoir bah, bon, une barrière sur l'ensemble du raid. Donc, euh, d'avoir des absorbes sur 18 des 20 joueurs, ce qui est énorme. Donc ça, c'était euh, c'était huge, hein. c'était huge, c'était très joué, il l'avait nerfé, passé de 100 à 80, et là, ils sont en train de redire, ah, on va le re nerf, parce qu'une minute à une minute trente, c'est énorme, donc ça va devenir un sort de niche, et, euh, et ils ont décidé que d'ici, ça se jouerait pas forcément Spirit Chain, donc euh, grosse modification au niveau du gameplay du Disco. Gros, gros nerf aussi, hein, quand même, enfin, du coup, tu vas devoir t'adapter autrement, mais ça reste quand même un nerf très conséquent. Au niveau du prêtre sacré, on a Symbol of Hope. Booste le, euh, boost le moral des membres du raid sur 5 minutes. Donc avant ça a redonné de la mana à tes alliés, blablabla. Bla bla bla bla bla, et désormais du coup ça marche sur tous les membres de ton raid. Qui fait que. Et ça c'est cool je trouve hein, Qui fait qu'ils récupèrent tous 60 secondes de cooldown sur leur CD def majeur. Et ils regagnent 12% de leur mana manquante en 5 secondes. Donc tu as toujours l'aspect regal de mana. Mais surtout, tu as une nouvelle mécanique qui est introduite, qui fait que tes DPS. Tes tanks, ils vont récupérer leur CDDF quand tu vas l'utiliser plus rapidement, d'une minute. C'est énorme, c'est une nouvelle mécanique, c'est un truc trop bien. T'imagines, tu vas devoir du coup utiliser, forcer les gens à utiliser plus souvent leur CDDF parce que tu vas faire les mecs à une minute, deux minutes. Je mets Symbol of Hop, donc n'hésitez pas à claquer vos CDDF avant. Donc ça va forcer les joueurs à utiliser plus leur le kit parce que ça va pouvoir être récupéré plus rapidement avec ça et c'est vraiment cool. Ah, moi j'adore cette mécanique, hein, je suis trop content. En plus, ça donne un intérêt de niche particulier au prêtre sacré qui, à l'heure actuelle, n'en avait pas vraiment. À l'heure actuelle, un prêtre sacré ça t'apporte rien de plus qu'un drudil ou qu'un moineil. J'exagère un peu, mais pas tellement. Vraiment, es là pour le HPS quoi. Alors que là, désormais, t'as un cooldown qui est vraiment une niche, qui est propre à toi et qui va faire une mécanique qui est propre à toi également et ça, je trouve ça cool. Au niveau du prêtre en moi. talent d'honneur, donc le cooldown de ton dispel de masse est réduit de 15 secondes et son coût en mana est réduit de 30% et du coup ils ont retiré le fait que ça a augmenté la durée de ta des d'évérante de 6 secondes Ouf. si c'est le cas c'est dur je suis pas sûr que ce soit le cas parce que des fois c'est pas très bien mis mais si c'est le cas c'est quand même dur pour eux euh, et je suis pas sûr que. Bah ok, le mass dispel plus souvent c'est fort, hein, mass dispel en arène, mais euh... Ok. Bah, dans des situations de niche, ça pourrait être pris quoi. Et au niveau des soulbind, donc dissonant echoes, t'as ton éclair du vide. Oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh les soulbind, quoi. Fait 20% de dégâts supplémentaires au lieu de 35%. Putain, dû, hein, putain, ça c'est dur hein, Ça c'est du bon nerf hein. Hmm, ils sont dit putain, ils étaient haut dans le tableau hein. Allez, on va les nerfer un petit peu. C'est pauvre SP. Voleur, donc hémotoxine. Shiv réduit également les soins de la cible de 40% pendant 9 secondes. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. On a un Sharpen désormais en rogue Il oh, y a un Sharpen en rogue, désormais c'est l'utilisation du Chris Oh, let's go, mais tous les jours, quoi. On a ça, on a ça du coup. Donc, euh, de toute façon, son chiffre, tu l'utilises offensivement parce que c'est ce qui augmente tes dégâts de nature de, pendant de 9 secondes sur la cible. Et du coup, bah, ça augmente ton envenom, etc. Donc, généralement, tu vas faire euh, tes rota, tu vas mettre tes notes, tu vas faire euh, un K6. Ensuite, tu vas appliquer du coup ton chiffre. Et là, tu vas envoyer des envenom du futur. Mark Fordes envenom, enfin bref, c'est un peu ça ton burst. Et là, désormais, tu en plus appliques une charpane quand tu es c'est énorme. C'est très très fort en RBG, en, en arène, en tout ce que tu veux. Ou regarde ça, ils se mettent bien. Et apparemment, ils ont retiré une neurotoxine. Au niveau des ring carving power, alors là on le voit pas, mais moi j'ai vu un truc, mais là on le voit pas, donc est ce qu'il l'ont retiré j'ai vu un truc qui faisait que ta marque du maître assassin elle était 30% moins efficace en pvp, ce qui fait que ça a duré 3 secondes au lieu de 4 secondes. Et euh, mais là on le voit pas, donc à voir si c'est resté ou, ou c'est juste que cette page est pas à jour, mais je crois que c'est quand, quand même ce qu'ils ont décidé de faire. Et au niveau des soulbind, donc là on a une grosse modification de clock in shadow, donc... Ça c'est le truc qui était très très fort en arène en rogue. Le fait de rentrer en furtif te donne 10% d'absorbe basé sur un, un bouclier qui te fait 10% de max de points de vie qui est réduit de 1% à chaque, à chaque seconde en dehors du furtif. Le fait d'entrer en furtif te donne 10% d'absorbe de vie qui est pendant 4 secondes. Avant le bouclier il, il diminuait, désormais pendant 4 secondes t'as un shield. Donc si t'as une dot de 8 secondes sur la tête, tu vas devoir furtif. En secondes, c'était quand j'étais tu te caches quelque part, tu repasses furtif, tu réactives, t'as ton shield, t'es bien. Mais ça te demande de steals re-steals, en gros. En, en vrai, je pense que dans la plupart des cas, ça te dérange pas. C'est évidemment un petit nerf, hein, mais c'était un peu fort. Mais euh, est-ce que c'est vraiment dérangeant Je pense pas, parce Au pire, tu re-re-steals, il n'y a pas de cooldown, c'est genre 2 secondes ton cooldown sur le site Donc tant que t'arrives à te maintenir hors combat, t'es fine. Et apparemment, c'était si passé à furtif, c'est que t'es déjà mis hors combat. C'est vrai que le Vanish, normalement, mais tu t'es déjà mis hors combat. Donc, en vrai, ça m'a l'air OK. Ça m'a l'air clairement OK. Au niveau du Shamelem, Soulbide, OK, il n'y a pas de modification. On a un nouveau talent d'honneur en Shamanil, -Heal. Healing Tide Totem, il euh, y a cette point de vie qui est augmenté de 150% et heal pour 50%. De plus, à chaque fois qu'il pulse. Ah ouais, ça devient un coulon vénère, hein, le HTT. Hein. Oh putain! Si tu prends ce talent d'honneur, ton HTT il met tout le monde sous le vie, euh, tranquille. Hein. Alors là, ils ont retiré le mot Uff Hands sur euh, Flame Tongue, euh, l'arme de feu. Mais je suis pas sûr que ça change quelque chose parce que forcément tu l'appliques déjà que sur celle-là. Donc je crois que c'est juste pour ça qu'ils ont retiré le texte. Mais je pense pas qu'il y ait une modification. Démoniste! Alors là, sois, sois prêt également. Donc Agonie! Augmente les dégâts, que tu fais la cible, à... oh là, là là là là là donc tes dots, ils sont retournés hein, sur cette modification du démo, parce qu'ils aimaient pas trop comment ça se joue, pour rappel, juste avant que tu vois les modifications, démo commence à jouer, commence à burst, démo n'est pas une spé à dot, enfin vite fait, en afflite t'es vite fait une spé à dot, mais t'es surtout une spé à setup, c'est à dire que tu es une spé à... qui rampe, donc en gros là je vais prendre le premier 7k9 en bloc sur une gearing. bon c'est énorme hein comparé aux autres classes, mais du coup, comme tu peux le voir, c'est pas vraiment genre, je mets mes dots, elles font mal sur le temps, c'est, je mets mes dots comme ça, je peux extase, comme ça, je monte extrêmement haut. Donc, les mecs, montent à plus de 30k en mono, et quand ils, après, ils iront attendre, ils iront attendre leurs dots, ils récupèrent leurs shards, ils font 5 extases, ils récupèrent leurs cooldowns, 5 extases, blablabla, blablabla, bla bla bla bla. Bon, en gros, si ta ligne, ton pet, et que tu ligne, du coup, euh, tu as je enfin, parle de t'aligner tous tes bursts, hein. donc en gros, si tu vas checker ici, cast, nanana, de toute façon, c'est grosso modo toujours la même là, chose, hein, des affix, c'est pas très dur en mono. Si tu vas faire ton burst, donc là, tu vas faire ton, là par exemple, Racial Orc, ils font leur euh, misérie, ils font du coup, tac, là, ils mettent leurs dots, tac, tac, tous leurs dots, ils mettent le pet. Et là, on est parti pour un spam d'extase. Et c'est là où sont réellement les dégâts. Extase, extase, extase. Tu mets des drames entre-temps, mais tu mets tes extases. Quand t'as un max de dots sur la cible, évidemment, avant, t'as mis ton hanté et t'as mis toutes tes dots, et tu spams extase. Et c'est ça qui fait mal. Okay c'est extase qui fait mal, et... Pour une, raison, pour une raison en tout cas ça leur pose problème que ce soit ça le, le gameplay euh, du démo et que ce soit à ce point là extase. Bon évidemment si t'as des pays etc des fois euh, tu peux également faire plus mal sur d'autres sorts, mais dans l'idée c'est vraiment extase et le burst du démo qui le caractérise. Ces dots ne font pas si mal que ça. Donc ils ont augmenté les dégâts des dots de 1,12 à 1,34 de la sur l'agonie. Et maléfique Rapture se reprend le nerf qu'il voulait mettre avant. <rire> ce ci ils se sont dit, on en a marre, on le fait quand même. Et du coup, Extase Maléfique... Et attends, c'est pas tout, hein. attends encore la suite. Hein. Extase Maléfique a ses dégâts qui sont réduits, du coup, de 0.33 à 0.27. Ce qui, à l'époque, il disait que ça correspondait à 20% de nerf, ce qui est énorme, hein. c'est vraiment ça qui fait tes dégâts. Hein. Euh... Et en plus, t'as une modification au niveau du soulbind, donc du conduit que tu prends majoritairement, donc qui est très fort. Hein qui faisait que ton extase magnifique fait, faisait 15% de dégâts en 1 euh, augmentés sur les cibles qui ont de la fiction instable. Donc en gros, tu mets affliction, affliction instable, et la cible qui a affliction instable va se prendre des extases maléfiques bien plus conséquentes. Ils ont passé le rang 1 de 15 à 7%. Et là où, par exemple, tu pouvais avoir, euh, je sais pas, 24, même 26 actuellement, il me semble, ou 24 du moins, 24% de dégâts augmentés sur ta cible avec extase, tu passes à 11%. C'est plus de la moitié du nerf de ta principale source de dégâts plus de la moitié du nerf du conduit et en plus ils ont nerfé genre ce qui à l'époque ils disaient que ça faisait 20% mais 33 à 0,27 c'est énorme comme modification sur l'extase c'est dire le nerf de malade que se prend le démon Ils ont retiré du coup le talent d'honneur qui fait que quand tu consumais machin, machin, machin... Bon, je crois pas que c'était vraiment très joué ce truc. Euh... Ils ont changé du coup le pouvoir légendaire qui fait que euh, les dégâts de ta corruption sont augmentés de 15% et la légendaire PvP. Hein, et toutes les cibles qui sont affectées par corruption sont en slow de 50%. Donc des armes, ça fait que les dégâts de corruption sont augmentés de 25%. Et à chaque fois qu'il fait des dégâts... Sur une, sur une cible, chacune de tes malédictions sont augmentées de 2 secondes. Ce qui veut dire que désormais, alors moi je suis très content de ça, ça peut du parler, mais voilà. Moi je trouvais que c'était naze d'avoir tout un gameplay basé autour d'une légendaire qui fait que quand tu mets corruption, ça slow la cible. Déjà c'était assez relou, parce que as, juste en RBG par exemple, t'étais indispensable d'avoir un démo à fli, il slow tout le monde, tu poses la dot, tu retires la corruption, t'es quand même slow. Et ça, ça faisait un truc un peu hors-dehors de la classe, qui définissait la classe, où tu sais que t'étais obligé de jouer cette légendaire si tu jouais à fli en arène. Et du coup... J'aime pas du tout ça, et le fait d'appliquer directement un slow sur ta dot principale, enfin, je trouvais ça un peu cancer, honnêtement. Alors que là, déjà tu peux utiliser de différentes façons, parce que tu peux mettre d'autres malédictions, tu peux très bien dire, ça va également marcher sur un caster, sur une malédiction des langages qui va être automatiquement augmentée. Donc ça tu as le contrôle des malédictions que tu mets sur la cible, tu peux toujours mettre la malédiction qui slow, ça va te demander un GCD en plus. Et en plus ça augmente quand même plus les dégâts de ta corruption Bon ta corruption c'est pas une énorme source de dégâts Mais en soi du coup ça augmente ta corruption Et ça te permet des gameplays un peu plus variés Et surtout ça te demande de vraiment setup Et en plus tu peux dispel Malédiction quand t'es contre un démo alors qu'avant tu ne pouvais pas Alors démo N'est pas forcément incroyable en arène Parce que ça te demande des setups, Mais là c'est encore un, un autre sujet C'était pas la bonne façon pour moi De compenser l'arène en démo Le fait de mettre un truc qui se lode sur la corrue Et qui fait chier tout le monde et, euh, et effectivement, en démo, bah t'arrives pas à line tes extases, du coup, t'arrives pas à ramper, t'arrives pas à tuer les mecs, et du coup, tu dois également cast quand ils sont sur toi, c'était relou. Ça, euh, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de soucis sur la classe en PvP. Mais ça, honnêtement, je trouvais ça relou, et je suis bien content qu'il fasse cette modification-là. Ensuite, Wrath of Conception. Corruption et Agonie, euh, donc avant la cible qui mourait de ton Agonie ou de corruption, euh, ça te donne un buff qui peut se stacker, qui te fait 6% de dégâts supplémentaires sur tes effets de DOT et qui peut stacker jusqu'à 5 fois donc que tu pouvais jouer dans certains builds M+. Désormais, Corruption et Agonie te donnent un stack de Race of Consumption et quand ta cible meurt, ça augmente les dégâts périodiques de 6%. pendant. Ah, du coup, tu pourras avoir deux stacks directs avec corruption plus agonie sur les cibles qui meurent, donc ils l'ont épée. Ce qui est cool hein, parce que c'est une bonne légendaire. Parce qu'un des problèmes du démo affli, c'est le MM. On hein, va pas se mentir, un MM, c'est vraiment pas évident en démo affli. Hein. Puis c'est souvent pas une partie de plaisir, faut vraiment faire des grosses clés pour que ça commence à devenir intéressant. Il faut vraiment très bien jouer pour être fort en MM. C'est pas évident de jouer très bien en démo affli en MM. Hein. Et donc là, du coup, cette légendaire là devient plus intéressante si j'ai bien compris que ça te donne deux stacks. Let's go tous les jours. Bon ça, évidemment, on n'en parle pas, hein. on en a parlé tout à l'heure, mais c'est beaucoup trop, hein. c'est beaucoup trop hein, ce qu'ils ont fait là, c'est beaucoup trop. Demo, il, être... enfin, il faut faire un truc pour compenser, hein. tu peux pas lui mettre aussi cher que ça. Demo, c'est fort, certes, actuellement c'est fort, tu vois. genre, il y a rien à dire, tu vas regarder les stats, euh, même si on peut dire blablabla, bla, bla, les stats blablabla, bla, bla, ça reste quand même très représentatif de beaucoup de choses. Si Demo est aussi haut, c'est pas sans raison, ok C'est que c'est fort en mono, c'est très fort en double cible, c'est très fort en triple cible, etc. Et il y a une situation de raid, parce qu'en raid les cibles ont beaucoup de points de vie et t'es plus avantagé quand tu joues des dots Parce que t'es moins pénalisé sur les effets de déplacement et il faut bien que le fait que tes dégâts ne soient pas instantanés Sur la durée t'en es plus que les autres parce que sinon il y a aucun intérêt à avoir des dégâts sur la durée Si au final tu fais pas plus mal que quelqu'un qui les pose directement c'est sinon ben t'as que des avantages à avoir des dégâts directs alors que les démos sur par exemple l'aide du conseil et ce genre de trucs bah, ils ne peuvent pas vraiment taper, ils doivent setup, et une classe qui doit setup, logiquement, sur un graphe de globalité de dégâts, moi, ça me semble pas déconnant que ce soit plus haut, parce que tu as un setup, donc tu as des défauts, tu moins de dégâts directs, etc., mais forcément, sur la durée en globalité, tu vas faire plus mal. Donc, en soi, pas c'est pas choquant que le démo afli soit aussi haut, il pourrait être un peu plus bas, je dis pas, potentiellement. Mais c'est pas choquant qu'il soit aussi haut parce qu'il y a toutes ces conditions là. Et en plus, en même plus, c'est pas incroyable. Et en PVP, en arène, euh, faut s'accrocher. Hein, parce que du coup, faire les exas c'est dur. En RBG c'est très fort. Mais euh, bon voilà. Euh... Est-ce qu'il mérite de se prendre autant parce que du coup il va faire quoi C'est quoi le play de niche du démo Parce que, en gros le démo il est fort parce qu'il a la gate, parce qu'il a le démo, parce qu'il est tanky euh, Parce qu'il euh, voilà, a une utilité de raid euh, incroyable avec sa pierre, pierre de raid et compagnie Mais il est fort parce qu'il met des dégâts le démo Il est pas fort euh, parce qu'il va pouvoir contrôle, il est pas fort parce qu'il a des dégâts instantanés Il est fort euh, parce qu'il a parce qu'il a des dégâts Et là du coup... Euh, bon bah, à voir, hein, je pense que ça restera pas en l'état, je pense qu'ils vont re up et tout ça, hein, ça, ça paraît trop Ouais Démonologie. Au niveau des talents de l'or, quel fell the lord Non, non, non. Ok. Bah honnêtement, je connais tellement peu des monos, des monos que si c'est un truc qui t'intéresse, des mots, des en PvP, je te laisserai dire parce qu'honnêtement, je m'y connais tellement pas. Sur... C'est un des seuls trucs que je connais pas, mais je m'y connais tellement pas que j'aurais du mal à donner à moi un avis là-dessus. Hein. J'ai jamais pratiqué ou vu des mots, des monos, vas-y en PvP. Et l'aspect Destru, alors il y encore un up, donc ils ont été un up, up, sur up, sur up, sur up, sur up, sur, up, sur re -up de la Chaos Bolt. Donc on se rappelle, hein, ils avaient augmenté les dégâts, augmenté les dégâts, upé la Chaos Bolt et re-augmenté les dégâts. Et là, ils re les dégâts de la Chaos Bolt qui passe de 146 à 160%. Donc évidemment, ils ont envie que Destro revienne plus haut sur le tableau parce qu'actuellement, c'est assez bas euh, et que ce soit à peu près équivalent avec Bon <rire> Voilà, du coup, ils l'ont augmenté. Et le pire, c'est le PVP Multiplayer. Alors ça, ça me surprend, parce que si tu veux ça, t'as pas besoin de monter en plus ça. Parce que là, du coup, euh, déjà, ça fait très mal, hein, les casse-bolts, hein. Tu as déjà pu voir des clips en arène des mecs qui jouent des mots euh, qui font des one-shots, des double balls qui one-shot, enfin, double balls qui one-shot, pas des one-shots, mais des kills en double bol, qu'il y en a plein, là... En plus du coup tu peux déjà maintenant jouer la légendaire des double bolts vu qu'elle été augmentée En plus de la légendaire des double bots qui a été augmentée qui fait que ta double bolt va vite Et que tu peux limite mettre deux bolts sur le stun là. Augmenter à ce point là en pvp Ça me paraît énorme, hein. ça va mettre des chiffres débiles en arène hein. Ça me paraît trop, hein. ça va mettre vraiment beaucoup de one shot hein. Ça me paraît vraiment trop, hein. je sais pas si euh, ils se rendent compte hein. On verra, hein. ça risque d'être modifié mais euh... <rire> Mais bon ah oui non ok d'accord Ok j'avais pas assez d'infos là Ok non ça se tient Bon ok ils ont retiré le talent d'honneur euh, sur la chaos bolt Qui fait que euh, tes dégâts de chaos bolt sont augmentés de 40% Mais ne peuvent plus frapper une supplémentaire avec avoc Donc attends attends T'as plus besoin de talent d'honneur T'as les mêmes dégâts sur tes chaos Bolt Mais en plus tu peux les balancer avec avoc Tu peux faire des doubles chaos Bolt sur les deux mecs Non Tu peux mettre un double kill en même temps Oh putain, et ça je te dis, ça va faire des clips d'arène. Hein. Tu vas pouvoir faire des bolts sous tumulte en arène qui font les mêmes dégâts qu'avant. Oh, ça va être ultra, ultra, ultra énervé ce truc. Hein. Oh, ça va être vénère. Hein. Il faut réussir à les casts mais le moment où tu castes tes double bolts sur un setup. Euh... C'est généralement c'est ça, hein. t'as pas forcément des dégâts très constants T'as euh, tes conflags, euh, tes petits euh, zimolites, etc. Tu, vas, tu setup et à partir du moment où tu mets un double contrôle Genre le stun du démo et un contrôle sur l'autre mec ou ça dépend de tes mates Là tu balances, tu balances la sauce tu vois Mais alors là si tu balances une double sauce... Oh ok, ok euh, Et modification au niveau... De... Ah c'est un up okay. qui fait qu'en euh, Afli du coup quand tu fais euh, ton Dranam tu appliques un debuff sur la cible ou les traits euh, ou les chaînes de bolt euh, je crois que ça marche aussi sur le Dranam hein, parce que de toute façon ça a rempli la chaîne de bolt ça a duré pendant 12 secondes l'augmentation de dégâts que tu fais sur la cible désormais c'est 16 secondes donc c'est encore un peu plus confort en termes de, en termes de gameplay on a un up ultra, ultra, ultra, ultra conséquent du pacte sacrificiel. Moi j'adore ce sort, donc ça me fait plaisir. Tu fais que tu sacrifies une partie de ta vie pour avoir un bouclier et, euh, et pouvoir du coup anticiper des grosses mécaniques. C'est un peu ton euh, spirituel à toi, si on veut. C'est pas exactement comme ça, mais c'est un peu ton bouclier à toi. En gros, tu sacrifies une partie de ta vie et ça te donne un bouclier monstrueux. Euh, et ça peut être utilisé pendant Keston et compagnie. Et là, ça va être encore up et ça me fait grave plaisir parce que je le trouve vraiment. Très cool et très sexy à jouer ce talent qui euh, bah, du coup te permet d'anticiper des gros dégâts qui viennent et ça te permet de faire des trucs très sexy. Ça j'aime bien. Et au niveau des talents d'honneur, on a un nouveau talent d'honneur sur les 3 sp qui fait que tu conjures Shadow Rift. Donc euh, c'est instantané, 30 mètres de portée, une minute de cooldown sur un radius de 10 mètres hein, à l'emplacement ciblé qui dure pendant 2 secondes. Chaque ennemi dans la zone... What the fuck Ok. Chaque ennemi dans la zone va être téléporté sur ton cercle démoniaque. Oh putain, c'est fun. Oh, c'est ultra fun. Donc en gros, tu peux mettre un cercle sous les ennemis et tu peux les faire se téléporter sur ton propre cercle démoniaque à toi. C'est énorme. Imagine, tu peux foutre des healers hors range de leur, euh, de leur mate. Tu peux faire, t imagines, tu stun le healer et tu le mets en range de ton healer parce que tu le remets sur ton TP qui est à l'autre bout de la map par exemple. Et t'as... Je sais pas, 10 secondes, 8 secondes de free DPS sur le mec parce que t'as envoyé le healer à l'autre bout de l'arène. Ou même le DPS et du coup tu fais un double target sur le healer. Ouais, c'est fait hein. Let's go hein. Ça c'est cool. Pouvoir d'anima et il nous reste du coup le petit guerrier. Spécialisation. En tank tu gagnes 10% de mitigation comme tous les autres tanks. Assez logique. Ça c'est bizarre ce m'étonnerait qui retire le battle shot changer de compétence à pouvoir d'anima moi je pense qu'ils sont foirés hein. je pense qu'il garde son cri noir hein. je pense pas qu'il lui retire le cri ça serait vraiment chelou euh, au niveau des ring carving power donc évidemment t'as les nouveaux pouvoirs par congrégation donc par exemple ici sur le Necrolord, quand tu fais euh, ta bannière elle cible un allié en plus pour rappel ta bannière tu la brandis 400 maîtrise à deux de tes potes plus toi et en plus du coup tu as augmentes la vitesse de déplacement et tu peux pas être réduit en dessous de 100% Désormais, ça touche un pote en plus Donc un troisième pote Et à chaque fois que tu dépenses 20 de rage en arme, 20 de rage en furie Ou 10 de rage en prot euh, Pendant que c'est actif Ça augmente la durée de ta bannière de 0,5 secondes Donc en gros Typiquement, sur un war fury, à chaque fois que tu vas faire Saccager tu vas gagner 2 secondes sur ta bannière Et pourtant tu le spam hein, genre t'es mérité euh, T'es mérité exec euh, coup déchaîné Ou t'es mérité euh, coup déchaîné Coup déchaîné, coup déchaîné saccagé tu vas ça revient ultra vite Quand t'es sous tes mérités achetez euh, euh, chaque fois que tu dépenses de la rage tu, et, et tu vas faire tes mérités plus ta bannière du coup c'est logique Tu vas gagner un uptime de péter sur ta bannière, ça va être monstrueux. Et même en, en War Tank en vrai, 10 secondes 10 de rage, ça se dépense bien. Et du coup, tu vas pouvoir maintenir une bannière ultra longtemps qui a boosté pendant très longtemps la maîtrise de tes potes. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne légendaire pour un War Tank. Euh, et un War Fury qui a envie de booster son raid peut-être. Bon, en War Arm, ça va pas être fou. Parce que du coup, tu dépenses déjà beaucoup plus difficilement de la rage, en général déjà beaucoup plus difficilement qu'en Fury. Donc avoir le même montant en armes qu'en furie, déjà c'est chelou, je trouve, mais euh... Ouais, et en plus la, la maîtrise est bien en furie, donc ça te booste bien. Bon, après, il y a d'autres trucs sympas ailleurs. Hein. Donc c'est parti pour voir le reste, au niveau du pouvoir des fées. Donc, Ancient Aftershock, pour rappel, c'est l'espèce de, de shockwave que tu balances devant toi, qui est extrêmement forte. Hein. fait c'est très très fort en, en, en guerrier. En, en armes, ça va, et en fai enfin, en furie, c'est extrêmement, extrêmement badass. À l'heure actuelle c'est la meilleure congrès hein, pour le voir en PVE. Donc ancien Scient Aftershock. Donc la durée est augmentée de 3 secondes et les ennemis euh, subissent également des dégâts de nature supplémentaires en 6 secondes qui se stackent jusqu'à 6 fois. Je vais faire une petite dot en plus dessus. Ça me paraît pas incroyable comparé à Signier, comparé aux autres légendaires et tout ça. Euh, ça me paraît vraiment pas fou. Hein. En vrai je crois pas que tu as envie de l'avoir. Par contre celle-là, celle-là elle est vénère Contame donc euh, Blam, donc euh, la remplacement de ta version euh, de l'exécution quand t'es un, un Warven Tyr, augmente la durée de ta frappe du colosse en guerrier arme de 1,5 secondes, augmente la durée de ta témérité en furie de 3 secondes, et en guerrier prot, augmente du coup la durée de ton dernier rempart de 4 secondes. C'est énorme. Parce qu'en gros, dis-toi, du coup tu augmentes ta témérité de 3 secondes et t'as un exécute, elle revient en 4 secondes si t'arrives à la mettre donc c'était au delà de 80% des points de vie ou en delà de 35% des points de vie tu vas pouvoir faire euh, logique ton blâme quoi et du coup tu vas augmenter la durée de ta témérité de 3 secondes t'imagines l'uptime de ouf que t'as tu vas pouvoir la, la, la mettre pendant ultra longtemps et après bah tu vas la récupérer c'est extrêmement fort et on guerrier arm ta frappe du colosse j'ai regardé sur un open de guerrier arm je vais te remontrer rapidement et sur un open de guerrier arm tu peux caler Bon à l'heure actuelle avec signé et tout ça donc à voir aussi si tu peux en caler autant sans signer Probablement un petit peu moins Mais un war arm Il peut caler 14 exécutions On va me tirer Sur l'open euh, oui il est bien 20 tirs lui parfait Donc tu prends lui Tu prends ses cast sa timeline Là ça c'est hein Il en cale 14 en 20 secondes Donc euh, sur 20 GCD Il met 14 execs et si on repart de ce postulat là, du coup tu peux augmenter Et frappe du colosse augmente de 30% les dégâts que tu fais sur la cible Donc clairement, outre le fait que du coup, euh, Condame ça fait mal Là, ces dégâts, ils sont très très... Voilà, euh, à l'open C'est aussi parce qu'il spam condamne et parce qu'il a le débuff de la frappe du colosse qui augmente ses dégâts de 30% sur la cible Le 30% c'est beaucoup et tu augmentes du coup de 1,5 seconde à chaque fois. Donc dans l'hypothèse où t'arrives à en faire autant, voire même juste 12, tu peux augmenter la durée de ta frappe du colosse de 18 secondes sur la cible. Donc pendant 18 secondes, tu auras 30% de dégâts supplémentaires sur la cible. En vrai, elle me paraît vraiment très sexy cette légendaire sur, sur le war 20. Est-ce que ça va faire revenir les war de fait à 20 Il y a moyen. Euh, en PVP.. Looks fine as well. En PvP, tu joues Arm 20 tirs, souvent. Tu peux jouer Kyrian, mais tu peux jouer Arm 20 tirs. Euh... Tu vas augmenter la durée de ta frappe du Colosse. C'est pas de mauvais en vrai. Du coup, tu vas continuer à mettre des gros bursts. Après, est-ce qu'il y a mieux Est-ce qu'actuellement, il vaut pas mieux continuer de jouer Exploiter par exemple, qui te fait des stacks, augmenter augmente les dégâts de ta frappe mortelle Peut-être. Parce que du coup tu dois maintenir beaucoup plus souvent ta frappe mortelle Parce qu'en PvE t'as pas besoin de maintenir frappe mortelle Parce que tu vas mettre ton ravageur qui te génère déjà la blessure profonde Et en PvP t'as également la notion de Il faut également outre la blessure profonde Qui est appliquée par frappe mortelle aussi Mais il faut également que je mette euh... Que je mette ce débuff sur la cible donc Que je mette euh... frappe mortelle Pour débuff la cible en soin. Euh, du coup tu peux un peu moins spammer Condain Mais tu l'as souvent et du coup, dès que tu vas faire avec tes trucs. Après, s'il y a des frames plus courtes de kills en PvP. Mais en vrai, euh, c'est fort. Avoir, hein. à, à voir, à voir, à voir. Et du coup, au niveau des pouvoirs euh... du druide, c'est là ceux qui n'étaient pas mis. Ah, ouais, il y a les petits pouvoirs du druide qui n'étaient pas mis. À chaque fois que tu es ramené au frenzy, t'as ta durée qui est augmentée. Et Adoptive Swarm a 30% de chance de se split également plus souvent que tu se split. À voir, à voir, ça, ça va être assez niche. Hein. J'ai pas dit que ce soit pris en hein, vrai. Ouais. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo sur l'équilibrage. Donc on a un peu tout parcouru. Euh, ça reste une V1, c'est-à-dire que là, ça va sûrement sortir en juin ou fin juin, tu vois. 9 juin donc on a encore le temps. Il euh, y a des trucs qui sont vraiment gros, genre Eki, Demoafly, Mage. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait en termes de nerfs. Donc je pense qu'ils vont revenir un petit peu dessus, ou du moins rechanger d'autres choses pour équilibrer. Parce que là ça me paraît vraiment hard et euh, je vois mal le jeu garder, rester ça en l'état euh, au niveau de ses classes parce que ça va vraiment être dur pour eux. Bon je te laisse me dire en tout cas ce que t'en as pensé au niveau des commentaires, je suis ultra content par exemple des trucs genre sur le moine il en PvP, où euh, ça va vraiment être très sexy et franchement ça donne envie d'en jouer un. Et je te souhaite une excellente journée, je vais te faire plein plein de vidéos sur 9.1, sur le nouveau donjon, sur le raid, etc. N'hésite pas non plus à checker Twitch, j'en parle en live, j'en discute en live, j'en teste des trucs, on joue, etc. sur le PTR. Donc n'hésite pas à checker tout ça, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve ultra vite.